C'était vendredi, BHL était l'invité de Nicolas Demorand sur France Inter, question de Demorand sur la surexposition médiatique de son invité. Bon, je profite de vous avoir sous la main, Bernard-Henri Lévy, pour vous demander ce que vous avez avec les médias. Mais c'est une drogue dure chez vous ou quoi On vous voit... Comment ça s'est passé Vous m'avez invité, personne ne vous a obligé. Je suis sûr que ça vous fait jouir au fond de vous voir partout dans les médias. Réfé Réflexion quelques minutes plus tard d'un auditeur. C'est la septième fois que vous l'invitez depuis que vous êtes sur France Inter. Oui, cette fois Inter. en quatre ans, ça fait pas, ça fait pas énorme. Ouais, hein, ouais. Euh. Et deux jours plus tard sur France 5, le même Nicolas Dumoran qui reçoit... Bernard Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Il disait quoi? Oui, cette fois en quatre ans, ça fait pas ça fait pas énorme. Hein. Oui, mais deux fois en deux jours, ça commence à se voir. Et enfin régional.